Parfois, nous reproduisons le même schéma dans nos actions, la même erreur de définition par expérience. Un schéma de vie qui nous pourrit l'existence et qui nous attire presque toujours les mêmes situations, voire le même profil de personne. Incroyable cette force qui nous épuise, n'est-ce pas Ces schémas de vie sont en fait des conditionnements affectifs qui génère des mécanismes de défense sabotant la situation par un moyen ou par un autre. Et que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, inlassablement la situation dégénère. Alors, comment faire pour m'en débarrasser Bien d'abord, en prendre conscience. Et en prendre conscience, mes amis, c'est pratiquer, oui, je répète, pratiquer régulièrement des séances de sophrologie. Une à deux fois par semaine. Ceci pour la prise de conscience, certes, mais aussi pour ancrer par d'autres séances des habitudes positives, tout simplement. Alors, comment changer ma façon de procéder au profit de ce que je saurais faire sans cet autosabotage Pourquoi je vous dis ça Eh bien, la pratique d'une séance de sophrologie, comme vous le savez, a toujours une visée curative ou une visée préventive bien structurée. Ce peut être une séance de sophrologie qui propose une prise de conscience des processus destructeurs, ou encore une séance pour modifier un schéma de vie délétère. Pourquoi Parce qu'on en appelle à la visualisation et à la sensation par le corps, n'oublions pas, que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. C'est par la répétition des séances que cela vous permet d'avoir une capacité de mettre le doigt sur peut-être des facteurs déclenchants comme un traumatisme qui date de la petite enfance, une croyance culturelle ou encore un manque d'expérience. Elle procure de la confiance en soi mais aussi en l'avenir plus de joie, plus de facilité à se mettre dans l'action et une meilleure adaptation à un monde qui, vous le savez, est unipolaire. D'ailleurs, bipolaire et alors ne se substitue en rien à vos suivis et traitements médicaux. Voilà les amis Likez-moi maintenant si vous avez aimé. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à très vite